C'est maintenant la période des questions. La parole à la députée de Scarborough, Sud-Ouest. Merci. Ma question est au premier ministre. Le vendredi, les parents ont finalement obtenu du soulagement en apprenant que les premiers vaccins pour les jeunes enfants ont été approuvés. Cette semaine, les enfants de 5 ans à 11 ans pourront être vaccinés. Mais il incombe aux parents de contacter leur unité de santé publique pour obtenir les détails. C'est parce que les... Le site central de la province ne permet toujours pas de fixer des rendez-vous. Alors, pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait pour que les enfants soient pré-enregistrés pour ce vaccin? Réponse. Vice-première ministre, ministre de la Santé. Merci pour la question. C'est un temps excellent. C'est une bonne nouvelle. La santé... Santé Canada a approuvé les vaccins pour les enfants de 5 à 11 ans et nous sommes prêts à distribuer ces vaccins. Les parents seront en mesure de fixer des rendez-vous d'ici demain sur le système en ligne, mais nous avons plus d'un système parce que de nombreux parents, bien que certains d'entre eux sont heureux que leurs enfants se fassent vacciner, mais ils ont encore des questions. C'est pour cela que nous avons des partenariats avec l'hôpital des enfants malades pour que tout parent qui souhaite avoir des réponses puisse contacter le numéro 1 833 943 3900 ou faire un ou prendre rendez-vous sur le site de l'hôpital enfants malades. Nous voulons assurer que toutes leurs questions soient répondues. Question complémentaire. Merci. Je remercie la ministre de la Santé pour cette réponse parce que ce matin, les parents nous ont dit que l'hôpital des enfants malades était déjà bouclé par rapport au rendez-vous. Et que personne ne répondait lorsque euh, on appelait le numéro 1-800 qu'elle vient de mentionner. Et mon argument, c'est que dans d'autres provinces, ils avaient déjà établi des sites web à l'avance pour cela. Et les enfants étaient, ont pu être préenregistrés. Par exemple, en Colombie-Britannique, il y a déjà 75 000 enfants qui sont euh, préenregistrés pour les vaccins. En Alberta, ils ont lancé le site pré-enregistrement pré euh, en ligne, au Manitoba également. Alors, partout dans la province, il y a eu plusieurs cas de ce genre. Ça aide les parents à être préparés, à pouvoir prendre des congés maladie pour pouvoir aller faire vacciner leurs enfants. Pourquoi l'Ontario ne fait pas la même chose Est-ce que c'est l'incompétence du gouvernement qui crée cela Nous proposons une solution, mais le gouvernement ne semble pas euh, accepter la suggestion. Peut-être qu'il devrait tout simplement prendre des congés et nous laisser faire le travail, parce que depuis des mois, nous demandons cela. Et ça ce aurait dû être fait il y a des mois. Réponse, ministre de la Santé. Merci. Le gouvernement est bien préparé pour l'immunisation des enfants de 5 à 11 ans. Nous avons travaillé sur un plan avec une trentaine d'unités de santé publique depuis des mois et nous sommes aussi près que possible. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire... On ne peut pas fixer des rendez-vous si on ne sait pas quand est-ce que les vaccins seront approuvés. Alors, à partir de demain, tout le monde sera en mesure de prendre des rendez-vous pour leurs enfants. Nous allons recevoir près d'un million de vaccins. Nous allons les envoyer le même jour à toutes les 34 unités de santé publique. Les vaccins seront prêts d'ici jeudi, le 25 novembre. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, je ne peux qu'imaginer qu'à partir de demain, il y aura de nombreux appels à nos bureaux de circonscription parce que les parents ne seront pas en mesure de prendre des rendez-vous. Et c'est tout simplement parce que le site Web va sûrement être bloqué et les rendez-vous ne seront plus disponibles. La province doit faire plus. Les données montrent que seulement 70 des enfants d'au moins 12 ans ont été vaccinés. Et on voit qu'il y a une hausse dans le nombre de cas pour les personnes vulnérables. Docteur Tam, qui est le, la médecin hygiéniste en chef canadienne, a dit que le virus affecte de façon disproportionnée les enfants canadiens. Alors, qu'est-ce que la ministre va faire pour assurer que nos jeunes enfants sont rapidement vaccinés? Réponse, ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Euh, clairement, la députée imagine des problèmes qui n'existent pas. Notre système n'a pas encore échoué. Nous avons eu le programme de vaccination qui a eu le plus de succès dans tout le pays. Nous avons et 89 de la population qui a 12 ans et plus qui ont reçu la première dose et 86 qui ont reçu la deuxième dose. Le système n'a pas encore échoué et il ne va pas s'écraser avec les enfants de 5 à 11 ans. Nous recevons les vaccins, les enfants vont pouvoir être vaccinés de façon ponctuelle. Prochaine question, député de London Nord Centre. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. En juin, notre communauté de London a fait face à une attaque islamo islamophobe cruelle. Trois membres, trois générations d'une famille ont été assassinés et ont laissé derrière un enfant de 9 ans. Personne ne doit subir ce genre d'atrocité. C'est pour cela que l'Ontario doit prendre des mesures strictes pour combattre ce genre de crime. Nous avons déposé un nouveau projet de loi, la loi sur la famille de London. Et nous l'avons nous développé après des consultations avec l'Organisation canadienne des musulmans. Est-ce que le gouvernement va accepter d'adopter ce projet de loi Réponse. Ministre des Affaires civiques, merci pour cette question. Et merci, Monsieur le Président. L'islamophobie et la haine n'ont absolument aucune place dans notre province. Et cette attaque à London était simplement un rappel que les solutions pour répondre au racisme et à l'islamophobie et pour les éliminer dans notre province sont un besoin urgent. Nous avons eu des consultations avec le Conseil national des musulmans canadiens et nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pour cela que nous avons fait les investissements nécessaires rapidement, y compris un investissement de 8,1 millions de dollars dans notre énoncé économique de l'automne pour combattre le racisme, la haine, y compris des, des investissements doublés contre le racisme. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, pour tant de Canadiens, se sentir en danger lorsqu'on va se promener ou on va euh, dans nos lieux de, dans les lieux de culte est devenu de plus en plus commun. Les crimes d'Aide sont de plus en plus rapportés et la police l'a déclaré récemment. Et comme le directeur général de NCC, Moustapha Farouk l'a mentionné, ces actes de terrorisme doivent être arrêtés. Est-ce que le Premier ministre va s'engager aujourd'hui à travailler avec nous pour mettre une fin à ce genre d'action Réponse. ministre des Affaires civiques. Merci de ce côté de la chambre nous condamnons tout acte d'haine, de violence de la façon la plus stricte possible. Notre, no, notre programme, programme d'antiracisme est un chef de file dans le pays. Et je tiens à citer ce que le Conseil national des musulmans canadiens avait à dire à ceci. Nous accueillons tout nouveau financement qui va renforcer les communautés racialisées dans la province de l'Ontario. Fin de citation. Nous prenons des mesures strictes pour combattre ce genre d'actes dans notre province. Nous allons continuer de défendre les droits de toute personne dans notre excellente province de l'Ontario à pratiquer leur foi, à vivre leur vie sans peur et sans violence. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, en tant qu'Assemblée, nous, nous ne devons pas simplement condamner les actes de haine et de terrorisme. Nous devons aussi, de façon distinctive et sans équivoque, appeler la suprématie blanche ce qu'elle est vraiment. Le, notre projet de loi va inclure de nouveaux outils et j'espère que tous les députés de tous les partis vont l'appuyer. Il va permettre d'introduire les, les mesures de lutte contre le racisme dans les écoles. Il va également travailler pour démanteler les groupes suprémacismes pour empêcher ces actes dans les lieux de culte. Et il va réétablir Di un directoire antiracisme financé par la province. Est-ce que le Premier ministre est prêt à travailler avec nous pour instaurer ces outils Réponse. Merci, ministre des affaires civiques. Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous sommes tous d'accord dans cette chambre qu'il y a beaucoup de travail à faire. Notre Premier ministre et notre gouvernement prennent cela sérieusement. Et nous remercions nos partenaires comme le NCCC et d'autres organisations. Depuis que j'ai été nommé à ce ministère, j'ai rencontré des organisations, des leaders communautaires partout dans la province. J'ai entendu de première main les recommandations, leurs recommandations et ce qu'on peut faire pour travailler ensemble pour répondre à ce problème. Je tiens à rappeler à aux députés de l'opposition, que ce n'est pas un problème politique. S'ils veulent vraiment régler ce problème, ils doivent travailler avec notre gouvernement, travailler avec nous, et comme je l'ai mentionné, nous faisons les investissements nécessaires. Et je tiens à rappeler aux députés de l'opposition que chaque investissement, les 8,1 millions de dollars que nous avons introduits dans notre énoncé économique de l'automne, a été rejeté par l'opposition. Merci. Député de Park des High Park. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Le coût de la vie a augmenté et la vie en Ontario n'est pas abordable pour la personne de chaque jour. Les choses sont encore pires pour les gens qui reçoivent de l'aide sociale, comme ma concitoyenne Laura, qui reçoit des prestations pour les personnes handicapées. Le maximum, c'est 497 dollars. 497 dollars, c'est le maximum. Quand le loyer moyen pour euh, c'est en moyenne presque 2000 dollars euh, un loyer. Ma question est simple. Avec le coût de tout qui monte, pourquoi est-ce que les taux d'aide sociale n'augmentent pas? la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci et merci à la députée en -Passe. On sait que ce réseau a été tout un défi avec la question du système et c'est pourquoi on a travaillé par les ministères et le gouvernement pour appuyer les personnes les plus vulnérables avec le travail des prestations le tra pour les personnes handicapées, le programme L'Ontario Travail et et c'est pourquoi on a presque un milliard de dollars. une augmentation aussitôt qu'on est arrivé. On connaît les pressions. Et dans cet exercice financier, le financement a augmenté de 341 millions de dollars. On sa nous savons que c'est un domaine important de préoccupation et c'est pourquoi on cible dans ce domaine dans tous les ministères. On va continuer à engager pour assurer les services vitaux vont aux personnes les plus vulnérables Merci pour la question. Question complémentaire. Je reviens à la ministre. Monsieur le Président, avec les taux qui sont gelés, avec les gouvernements suivants, avec le coût de l'inflation, les gens qui ont de l'aide sociale sont avec la pauvreté euh, qu'il y a 17 ans. Mais ce n'est pas seulement les taux d'aide sociale qu'il faut rattraper. Les politiques du programme sont vraiment des souhaites. Quand ma concitoyenne Laura a demandé à son. Euh, son copain d'aménager. De, de, les règles du de, de programme en terrain de soutien aux personnes handicapées ont obligé que ça soit, qu y ait des retenues. Est-ce que la ministre va mettre à jour les politiques qui punissent les gens qui vivent avec quelqu'un? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. Notre gouvernement continue ses efforts de renouveler le programme d'aide sociale. Si c'est... Regardez ce qu'on a. On a des milliards de dollars qui sont venus dans le financement en travaillant avec le ministère du Travail, de la formation du développement des compétences, 3,8 milliards de dollars pour la feuille de route pour le bien-être, avec des soutiens d'aide sociale pour que les gens pour la santé mentale plutôt et le fonds de soulagement et un milliard de dollars pour des nouvelles places de garde d'enfants dans les écoles. Et c'est en plus 19 563 nouvelles places qui ont été ajoutées l'année dernière. 1,2 milliard de dollars l'année dernière dans la prestation ontarienne pour les enfants donne des soins à 100 000, euh, aux, en plus des 100 000 euh, aînés à faible revenu qui ont des soins dentaires. On a aussi la, le crédit d'impôt pour 300 000 familles jusqu'à 75 de leur leurs dépenses dans les services de cas. Il y a aussi euh, le crédit d'impôt pour les familles euh, qui s'appelle en anglais LEFT et qui va aider beaucoup de gens. Merci. La question suivante sera le député de Mississauga Lakeshore. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord des, mini, des, min, des richesses naturelles et des forêts. On a vu des nouvelles quant au potentiel qui existe dans le cercle de feu. Il y a des milliards de dollars de minéraux qui ne sont pas utilisés dans le nord de l'Ontario, qu'on pourrait utiliser pour construire des batteries de véhicules électriques, ce qui pourrait mener à plus d'options à la prospérité dans, pour des communautés dans le nord. Après que des décennies de gouvernement dit non, on mérite d'avoir un gouvernement qui dira finalement oui pour dé débloquer le potentiel du cercle de feu et, de, et aussi pour les collectivités de Nord. En, en m'adressant à vous, Monsieur le Président, est-ce que le ministre va dire oui à changer le Grand Nord? L'adjoint parlementaire et député de Peterborough Cohort. Merci, Monsieur le Président. Je pourrais parler du cercle de feu toute la journée. Ça me donne un grand plaisir de parler du cercle de feu dans vous ce vous cas. Nous sommes à une conjoncture euh, critique. Il y a euh, les fabricants de véhicules électriques qui pensent passer à euh, euh, des véhicules électriques. On a des minéraux et on pourrait devenir un chef de file dans ce marché mondial, mais c'est malheureux qu'après 15 ans de gouvernement précédent le libéral appuyé par les néo-démocrates, on n'a pas fait de progrès. Et euh, on n'a pas demandé depuis des années de dire non à la prospérité économique. Nous, on dit oui en faisant des changements à la loi sur le Grand Nord et je pourrais dire davantage. Question complémentaire? Merci. Je reviens au ministre. On sait que les véhicules électriques seront un élément clé pour la lutte contre le changement climatique. Et moi, que j'ai travaillé chez la compagnie Ford, je sais que c'est important. Le gouvernement précédent, qui parlait beaucoup de, du changement climatique, a cependant manqué une occasion pour devenir un chef. Ils disent non. Et il semble que l'Ontario essaie de rattraper dans ce dossier. C'est rafraîchissant de voir que l'énoncé économique de l'OTAN inclus des libellés où on va placer l'Ontario pour être à l'avant-garde dans euh, le secteur minérier pour des matériaux qui vont aider les véhicules électri électriques de l'avenir. On ne peut pas le faire sans consulter nos partenaires les Premières Nations. Est-ce que le ministre peut me dire où nos euh, partenaires des Premières Nations ont été consultés dans ce processus? Le député de Peterborough-Cowarton Merci. Notre gouvernement continue à s'engager à avoir de bonnes relations avec les Premières Nations et dans le Grand Nord. Il faut débloquer le potentiel économique de cette région. Et les changements ont été consultés. Et après beaucoup d'études, ces projets de loi si adopter traiteraient des obstacles au développement économique du nord de l'Ontario. Maintenant, les protections environnementales en place. On pourrait faire miner les minéraux essentiels pour les véhicules électriques, mais aussi les Premières Nations pourraient bâtir des infrastructures, ce qui serait très positif pour des générations à venir. On dit oui à décembre aux occasions économiques pour tout l'Ontario, tandis que les libéraux et les démocrates sont contents de dire non et au revoir aux emplois et à la prospérité que le cercle fort amènerait. Question suivante, la députée de Sainte-Catherine. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, j'étais dans un groupe d'experts qui a euh, discuté des services de garde abordables au Niagara. C'est clair que le coût de rien faire pendant le jeu de la politique est trop élevé. Les municipalités ont dit que les prestataires de soins de garde aux enfants dans la région du Niagara fonctionnent à 50 à la capacité. Quand vous parlez d'ajouter des places... C'est pas une bonne chose. Nous avons les services de garde le plus important. Il y a des pédiatres qui disent que les services de garde d'enfants, c'est important. Les familles ont besoin de soutien. Nous savons qu'il y aura du financement quand le premier ministre travaille finalement et fait une entente. Pourquoi est-ce que l'Ontario n'agit pas aujourd'hui pour traiter... Euh, à la crise euh, au Niagara en ce moment. Pourquoi pas tout de suite le ministre de l'éducation. Merci monsieur le président et merci à la députée d'en face. On apprécie les travailleurs le travail des travailleurs de garde d'enfants et c'est pourquoi sur une base annuelle on investit 2 milliards de dollars pour avoir des services de garde d'enfants de qualité et la députée a raison, c'est vraiment inaccessible les services de garde d'enfants pour trop de Canadiens. Et sous le gouvernement libéral précédent, les services de garde d'enfants a augmenté de 40 Et nous savons que c'est inacceptable. C'est pourquoi le gouvernement dans notre premier budget a déposé le crédit d'impôt pour le financement des services de garde pour aider nos familles. 500 dollars par enfant. Et on travaille et on veut avoir un accord avec le fédéral pour avoir une entente qui sert à la population et pour qu'on puisse appuyer tous les parents. Merci. Question complémentaire. Merci. Je reviens au Premier ministre. L'été dernier, la directrice générale, Kim Cole, a dit, un fournisseur de services, a parlé euh, du, du problème de, de, de dotation personnelle des euh, éducatrices de la petite enfance. Et ils ont perdu presque 300 places. Et je me demande pourquoi le gouvernement ouvre plus de places si on peut pas pourvoir à ceux qui sont euh, qui existent déjà. A, et les gens embaucheraient euh, des gens s'ils avaient, s'ils pouvaient. C'est euh, le soutien aux familles qui est important. C'est surtout des femmes qui ne peuvent pas revenir au travail. Et nous savons que ça prend deux ans pour devenir une éducatrice la petite en France accréditée. Et si les négociations traînent, ça coûte au Niagara. Monsieur le Premier ministre, si vous ne voulez pas avoir un accord avec le gouvernement fédéral, ce n'est pas logique de commencer à investir dans le, le travail la force de travail des éducatrices de la petite enfance tout de suite parce que nous sommes en crise et, et, et, et il, on sait qu'il n'y aura pas de financement demain. Le ministre de l'Éducation, pour sa réponse. Merci. Merci pour la réponse. Le gouvernement et le ministère ont donné des ajouts aux au salaires pour les... Euh, travailleuses de la petite enfance, des éducatrices et autres, parce qu'on veut retenir. Il n'y a pas assez de places, ils sont trop chers et on va, euh, on sera en parler avec le gouvernement fédéral pour stabiliser la force de travail, pour créer plus de places de services de garde aux enfants abordables. On doit réduire les coûts, mais il faut trouver des. Euh, on, on pense que c'est plus systémique des les solutions apportées par le gouvernement fédéral pour faire une différence et pour que l'abordabilité soit une priorité pour toutes les familles. On investit 2 milliards de dollars chaque année, 1 milliard de dollars pour créer plus de places. 35 000 places ont été créées suite à nos gestes. On va continuer à travailler avec le secteur et le fédéral pour avoir une bonne entente. Question suivante, le député d'Ottawa Centre. Merci. Vendredi, Santé Canada a approuvé le vaccin Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans. Et les premières doses sont arrivées à Montaigne hier soir et seront, les enfants seront vaccinés d'ici la fin de la semaine. C'est une mesure importante que la province prend pour que nos enfants et nos familles soient en sécurité. Les vaccins pour les enfants ont besoin de consentement parental. La plupart du temps, les parents doivent être présents, et doivent prendre un congé au travail. Les, euh, le, le congé médical payé temporaire va terminer d'ici le 31 décembre. Et ce n'est pas clair si les travailleurs peuvent avoir un congé. Est-ce que le gouvernement euh, va s'assurer que ces journées de congé maladie soient permanentes afin que tous les parents puissent aller faire vacciner leurs enfants Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, merci au député de la question. Le député sait bien sûr que ce gouvernement a porté en coopération avec les partenaires fédérales un certain nombre de journées de congés que les gens pourraient utiliser. On a, a été le premier gouvernement au pays qui a protégé les travailleurs, leur capacité de prendre des congés, soit pour eux, pour leur famille, s'ils avaient un problème avec la COVID. Je suis très fier que nous étions un des premiers gouvernements à le faire. On va continuer à l'offrir. On comprend que c'est important pour les parents pour que leurs enfants soient vaccinés. Comme la ministre de la Santé a souligné, on a de bons résultats dans cette province. Presque 80 de la population ont reçu la première dose et presque 87 ont reçu la deuxième dose. Et on s'attend que ce sera le même montant de soutien pour nos enfants pour qu'ils se fassent vacciner. Merci, M. le Président. Question complémentaire sous les mesures législatives du gouvernement, les travailleurs peuvent prendre un congé euh, payé pour prendre, aider un proche s'ils sont euh, un proche de la famille qui est en Covid, euh, malade avec la COVID, mais pas pour prendre le vaccin. Et je pense que le gouvernement doit clarifier cela pour que les employeurs et les travailleurs le sachent et que les gens soient payés. Ces parents auront besoin de congés en janvier et en février pour faire vacciner leur Enfants. Euh, vos journées, jours de congés euh, maladie payés arrivent à sa fin le 31 décembre. Est-ce que le gouvernement va agir pour assurer que tous les parents ont droit à, à, à des congés payés? Ou est-ce que ce gouvernement adopte mon projet de loi de député ou le projet de loi de député de, la, député de London West qui sera débattu demain pour résoudre tout ce problème? Le leader parlementaire du gouvernement, merci. Le député sait très bien, depuis le début de cette pandémie, ce gouvernement a mené le chemin pour la protection des travailleurs quand on a accès à la, au vaccin de la COVID, mais protéger les travailleurs en avance de, du vaccin. Nous sommes le premier gouvernement qui a protégé les travailleurs qui sont devenus malades avec la COVID. Et nous comprenons que c'est important. Et le député a même dit dans sa question, on l'a fait, fait seulement pour les travailleurs, mais les proches de la famille, les enfants à la maison. Si les défis d'apprentissage en ligne étaient un problème, on a protégé l'emploi de ces travailleurs, Monsieur le Président. Nous avons été le premier gouvernement et ces protections restent en place pour les travailleurs. Et la partie la plus importante ici, c'est que bientôt les enfants de 5 à 11 ans auront ces vaccins. Et on espère que les gens de la, de la province vont l'adopter comme on l'a fait pour les adultes où on a les taux de vaccination les plus élevés. Question suivante, le député de Brent. Brent. Merci. De maintenir les enfants à l'école, à apprendre, a été une priorité pour ce gouvernement. Nous savons... Que nos enfants ont besoin d'être apprendre en personne, en salle de classe à chaque jour. Non seulement ça assure la continuité de la qualité d'apprentissage, et aussi ça assure la socialisation nécessaire au bien-être des enfants. Les écoles ouvertes et sécuritaires sont importantes pour le développement intellectuel et social de la nouvelle génération. Monsieur le Président, en m'adressant à vous, au, au, au ministre de l'Éducation, les enfants les plus jeunes qui ne peuvent pas être vaccins ont besoin du soutien du gouvernement. Comment est-ce que le, le ministre va maintenir les écoles sécuritaires pour les élèves de l'Ontario Le ministre de l'Éducation. Je veux remercier le député de Brent van Pair. Brent de sa question et euh, de la sécurité des enfants. Nous avons les meilleurs experts, pédiatres et la collection de la Santé qui a demandé à d'avoir une expansion du, des tests. Nous sommes les premiers. À partir de septembre, on a donné accès aux tests rapides à tous les bureaux de santé publique où nécessaire pour assurer que les écoles restent sécuritaires. On a ajouté un protocole pour le test pour assurer qu'il y ait des structures afin de maintenir les enfants à l'école pour à ne pas avoir des difficultés dans l'apprentissage. On a été la première province au Canada qui a envoyé des tests PCR à faire à la maison pour qu'ils puissent faire pendant les vacances. Et on a annoncé une autre expansion, la première province au Canada a donné cinq tests de rapides pour à chaque enfant de l'école publique conçus pour que les, les vacances soient sécuritaires et qu'on puisse continuer à l'école. Merci. Question complémentaire Merci, et je remercie le ministre de sa réponse. Comme j'ai entendu ce samedi, quand je frappais aux portes, comment ça se passait pour les gens pendant la COVID, les parents sont contents de voir ce que ce gouvernement fait pour maintenir les enfants en sécurité. La livraison de 11 millions de tests rapides à la maison, ça sera la mesure la plus sécuritaire pour le retour à l'école en, en janvier. On va retourner à une année plus normale. Les familles de ma circonscription veulent savoir quel est le plan du gouvernement. Et en m'adressant à vous, quelles mesures est-ce que le gouvernement et le ministre vont prendre pour assurer qu'on ait une année scolaire normale avec l'expérience directe? Merci, le ministre de l'Éducation. Merci, c'est une question importante et beaucoup de familles ont hâte de voir... Le retour soigneux, sécuritaire et graduel à l'école. C'est pourquoi on était reconnaissant. 80 des enfants de 12 ans à 17 ans sont vaccinés. Un des taux les plus élevés des vaccinations des jeunes au pays. Et en conséquence, le ministre, euh, le médecin hygiéniste en chef et la ministre de la Santé, moi, on a annoncé qu'on avance avec quatre cours par jour, ce qui est un soulagement pour les conseils scolaires, pour les jeunes et les enfants et les parents. Et ça, ça sera très positif pour aider à la santé mentale et à l'apprentissage de tous les enfants. On a remis les programmes extra-parascolaires euh, euh, plutôt après l'école pour que ça soit plus normal vu qu'il y a beaucoup de vaccinations de, de des élèves. Et, et donc, euh, ce retour va aider à ce que les enfants euh, puissent être impliqués. Et, et donc, ça a été applaudi par beaucoup. Et on va maintenir les écoles sécuritaires. Merci. Question suivante, la députée de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ce matin, le rapport général, la vérificatrice générale a déposé, déposé un rapport euh, accablant sur le changement climatique où elle disait que le gouvernement ne faisait rien pour contrer le changement climatique. Et la vérificatrice générale dit le public, les entreprises sont dans le noir quant à ce qu'on fait pour l'environnement. La vérificatrice a dit que peu a changer en 20 ans. Pourquoi ce gouvernement nous fait aller en arrière des décennies quand vous savez, on ne peut pas répondre en objectif des émissions si on ne donne pas la priorité au changement climatique, si on n'a pas de plan pour contrer cette menace sérieuse en Ontario et dans tout le pays? le ministre de l'environnement de la protection de la nature et des parcs. Merci monsieur le président et je pense que la députée je remercie la députée d'en face de sa question et j'apprécie la rétraction de la vérificatrice générale et c'est important de rappeler tous les gens que de prendre des gestes sérieux pour arriver à nos objectifs 2030. On a 40% de la population du Canada. Et on produit 40% du PIB et nous sommes seulement responsables de 22% des émissions de ce pays. C'est suite aux investissements importants par ce gouvernement pour rendre l'essence plus propre, pour avoir les normes pour les émissions et appuyer l'industrie. à Algomastil, par exemple, avec euh, l'électrification de leurs euh, euh, opérations, l'expansion du métro, promotion de, de transports en commun, un à quatre euh, voyages Go dans la région de Durham. Euh, et on veut continuer à faire ces investissements et mener le pays dans euh, la réduction des émissions à gaz de serre. Question complémentaire. Vous avez oublié que vous pavez le paradis en réponse à des dons politiques. Intervention du président. On n'attribue pas de motif. Je vais demander, selon les règles, de retirer le commentaire. Ça ne sera pas clair. Le gouvernement ne fait pas assez. Et la vérificatrice générale dit euh, peu de progrès a été fait sur les 50 des actions recommandées. Et le gouvernement n'a pas un échéancier attendu pour présenter un changement climatique au Canada. Pas un plan. Il n'y pas d'échéance. Et elle dit on dit. Non. L'équipe de leadership du changement climatique du ministère de l'Environnement n'a pas d'autorité si les autres ministères n'adoptent pas leurs recommandations. Et on va augmenter les émissions de l'Ontario. Il semble clair la tentative du gouvernement de lutter contre le changement climatique, c'est du théâtre politique. Quand est-ce que vous allez faire quelque chose qui compose avec le changement climatique? Le député de rembrandt nipissing le ministre de l'Environnement, et je vais continuer. La députée d'en face n'a pas mentionné une seule initiative, une, chose, une seule chose qu'elle est en désaccord, l'investissement dans les transports actifs. On a lancé l'évaluation d'impact du changement climatique quand cette députée a appuyé le gouvernement précédent, qui n'ont rien fait sur l'adaptation et la résilience. Ils auraient pu investir dans une évaluation de l'impact du changement climatique. Ils ne l'ont pas fait. Quant au rapport sur la Charte des droits environnementaux, on a publié 2000 avis l'année dernière. En fait, quand cette députée a appuyé le gouvernement précédent, ils ont indiqué sur la Charte des droits environnementaux, mais ils n'ont pas donné d'avis par la suite. La plupart de ceux qu'ils ont publiés étaient vieux. Quand on est arrivé, on l'a nettoyé. Et ce n'est pas grâce à la députée de France. On va réduire de 90% et on va continuer à donner des rapports de façon claire et transparente pour assurer euh, qu'on ait des terres propres, de l'eau et de l'air. La ministre Waterloo à l'ordre. Députée et député du York Centre, merci. À la ministre de la Santé, quand je demande des questions difficiles sur la politique du gouvernement, la ministre de la Santé dit qu'elle nous fait la leçon qu'on essaie d'épargner des vies. Et s'il y a des vies perdues, quand il y a des Ontariens et Ontariennes qui sont tués par le confinement ou par des surdoses, est-ce ou manque d'accès aux soins de santé. Elle n'est pas responsable de leur vie. Et J'ai demandé à la ministre il y a un an, si elle est sûre qu'elle n'épargne pas, elle meurt, euh, tue pas plus de gens qu'elle épargne. Et maintenant, on a appris que le, le décès de surdose euh, des gens qui ont moins de 65 ans, c'est plus que les, les décès suite au, à la COVID sur les moins de 65 ans. Et... Est-ce que le ministère de la Santé a fait une analyse Combien de vies ont été perdues en résultat du confinement et Est-ce est est qu'elle prend la responsabilité de ces pertes de vie, La ministre de la Santé. Merci et merci au député d'en face de sa question. Le bien-être de toute la population ontarienne a été la priorité de ce gouvernement depuis la première journée. Il n'y a pas de question que malheureusement, il faut avoir des périodes de confinement pour empêcher ce virus, beaucoup plus qu'on doit faire. Nous sommes très chanceux en Ontario qu'on a, on a pas eu le problème que beaucoup d'autres pays ont eu qui ferme complètement en Autriche aujourd'hui. On suit ce qui se passe dans d'autres pays. On a perdu des vies en Ontario. Triste, c'est triste à cause de la COVID et d'autres raisons. Mais on travaille là-dessus. On veut réduire le nombre de cas de la COVID. On veut réduire le nombre de gens qui attendent pour avoir de la chirurgie contre le cancer et d'autres. On veut s'assurer qu'avec la euh, feuille de route pour la santé mentale, on investit 1,8 milliard de dollars pour donner l'aide aux gens qui ont besoin pour des questions de santé mentale et de toxicomanie. Merci beaucoup. Question complémentaire on est le 22 novembre 2021. Pour la première fois, la ministre de la Santé a reconnu qu'on a des vies ont été perdues à cause du confinement. Et quelle est euh, l'estimation des pertes euh, de, perte de vie à cause du confinement, du manque de chirurgie? Et est-ce que quelqu'un a fait la mathématique? Pourquoi les gens euh, sont décédés à des dépistages, chirurgies et toutes autres choses? Le conseil Van Loo a dévoilé un rapport et on a demandé à la province s'il avait une analyse quant aux impacts négatifs du confinement. On a dit qu'il n'y avait pas d'études. Alors que la ministre, ma question à la ministre de la Santé, pourquoi la ministre n'a pas pesé les résultats négatifs du confinement Est-ce qu'elle va demander des excuses aux familles qui ont perdu un proche suite aux politiques du gouvernement la ministre de la Santé. Je suis très triste pour toute famille qui perd un proche à cause de la COVID ou pour toute autre raison pendant cette pandémie. Cependant, je sais encore que cette politique qu'on a été obligé d'adopter, c'est une qui a sauvé le plus nombre de vies. Oui, il y a eu des vies qui ont été perdues à cause de la COVID en Ontario, ça, mais ça aurait pu être bien pire. Et je remercie la population ontarienne, toutes les mesures prises pour réduire la transmission de la COVID en, étant, en se faisant vacciner tout de suite. Et si vous n'êtes pas encore vacciné, faites-vous vacciner, s'il vous plaît. On a assez de vaccins qui sont vous voulez continuer à porter un masque quand vous êtes dans des espaces publics, continuer à, à suivre la distanciation physique, assurez-vous aussi, s'il vous plaît, s'il y a de la ventilation adéquate et continuez à suivre des règles. C'est ce qui nous va faire sortir de cette pandémie et continuer à sauver des vies. Question suivante, le député de Mississauga-Malton. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement de la. Protection de la nature et des parcs. Et euh, merci. Euh, J'aimerais aussi euh, euh, féliciter l'adjointe parlementaire, Kengen, de euh, un, un nouveau bébé. Monsieur le président, euh, le, je demande un ministre On arrive en été, en hiver plutôt, et les gens veulent sortir dans les parcs. Et c'est important que les Ontariens, Ontariennes soient actifs et les de l'air frais. Le parc Wilford, c'est parfait pour les résidents de passer du temps à participer à des activités diverses. Est-ce que le ministre responsable de nos parcs provinciaux peut partager quelles sont les occasions qui sont données par les parcs provinciaux? Merci, M. le Président. Le ministre de l'Environnement, de la Protection des Parcs et. Euh, Merci. Je veux euh, féliciter l'adjoint parlementaire Kent et ce euh, garçon très important. Et je sais qu'on sera actif dans le parc, dans, euh, très actif dans les années à venir. Félicitations, Andrea, au nom de nous tous ici. Je suis content que le député a posé cette question parce que nos parcs provinciaux, plutôt, donnent des occasions pour les gens puissent sortir à l'extérieur, non seulement pendant l'été, mais pendant l'hiver aussi. Soit faire du patinage euh, dans le parc Aero au, K -K au, au chute Kakabeka, et le député d'en face a été. C'est un parc incroyable. Soit vous, à, à Wasaga Beach, voir les euh, oiseaux en hiver. Il y a beaucoup d'activités qu'on puisse avoir dans nos parcs provinciaux, dans la belle province de l'Ontario. Je sais que le parc provincial Killarney est défavoré en hiver. Ils ont 33 kilomètres de forêt de pins et aussi des lacs où on peut euh, faire, euh, faire des activités d'hiver. Sortez, appréciez l'hiver. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre passion et votre enthousiasme lorsqu'il s'agit du bien-être des Ontariens. Je suis content d'apprendre des occasions l'hiver que plusieurs parcs provinciaux offrent, et j'ai hâte de pouvoir partager ces activités et ce bien-être avec mes résidents. Je sais que le ministre a travaillé très fort pour augmenter l'accès aux parcs et je sais qu'on peut en faire encore plus. Les parcs offrent aux Ontariens une façon unique d'être en connexion avec la communauté. Ils méritent de savoir que notre gouvernement est engagé à protéger l'environnement. Donc, par votre remise, Monsieur le Président, au ministre, quelles initiatives est-ce qu'on a mis de l'avant pour encourager les Ontariens de euh, célébrer et de profiter de nos parcs. Ministre de l'Environnement, merci encore une fois pour la question. Il ne s'agit pas tout simplement d'aller vivre ces expériences. L'hiver s'en vient bientôt et les gens pourront aller en ligne et commander plusieurs des marchandises et des différents équipements de, des parcs Ontario. Et depuis qu'on a lancé ce site Web, on a vu 4000 commandes, des milliers de dollars qui seront réinvestis dans les parcs provinciaux. Donc, j'encourage tout le monde, alors que vous vous préparez à Noël, à aller sur ParcOntario.ca, aller sur le magasin en ligne et acheter un euh, cadeau pour votre proche et votre ami. J'ai fait mon magasinage en ligne sur le site et j'encourage tout le monde d'aller à euh, ParcOntario.ca pour acheter euh, des cadeaux. Député de kewa prochaine question. Merci. Ma question est au premier ministre. La Première Nation de Grassy-Narrows a demandé à la province de venir à la table de négociation et à huit différentes reprises, le gouvernement n'a pas encore répondu à cet appel. La semaine dernière, le ministre de la Nature et des forêts a rencontré le chef Obister et a parlé des permis du des, des, des, des territoires du traité de Grassy-Narrows sans informer la Première Nation et le ministre a refusé de discuter des enjeux miniers. C'est un, tellement un grand Quand manque de respect. Quand est-ce que le gouvernement va euh, arrêter d'agir contre les intérêts des, euh, de la Première Nation Grassy Narrows et va travailler avec eux pour euh, trouver des solutions? Euh, Adjoint parlementaire, afin de ré répondre. Les défis de Grassy-Narrows, on les prend très au sérieux. On est engagé au succès de toutes les Premières Nations, surtout ceux dans la région de Grassy-Narrows. On va continuer de travailler avec eux pour rétablir des relations positives et de faire la promotion de la réconciliation pour qu'on s'assure qu'ils sont adéquatement consultés avant d'aller de l'avant. Mais parce que cet enjeu est devant les tribunaux, je ne peux pas répondre plus amplement, complémentaire. Merci. Pendant des centaines d'années, c'est le les réponses qu'on entend de la part des gouvernements successifs de se cacher derrière les tribunaux et de lutter contre les intérêts des Premières Nations en, devant les tribunaux. C'est quelque chose de très colonial. Les, le Chief Oak, la position de Narrow c'est très claire. Le chef Oberster a dit, et je cite, « Lorsque le gouvernement émet des permis miniers derrière notre dos, ce n'est pas la réconciliation, c'est la destruction. Le gouvernement ne travaille pas avec nous, il travaille contre nous, contre nos intérêts. Ils doivent arrêter les activités de miniers de foresterie pour que la terre puisse se guérir. Ils continuent d'agir comme col colonialistes et pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur nos terres. Le chef demande aux Ontariens de se joindre à, à lui et de protéger la terre, la nature, notre environnement. Est-ce que, est que le gouvernement va honorer cette demande? Euh, veuillez vous rasseoir, pour Peterborough député de Peterborough-Cowarta, afin de répondre. C'est très vrai que le ministre des Affaires autochtones a eu une rencontre avec le chef et certains des délégués de Grassy Narrows la semaine dernière, mais malheureusement, parce qu'il y a euh, une poursuite devant les tribunaux, je ne peux pas parler des enjeux de revendication au niveau euh, minier une fois que ce sera complété devant les tribunaux, on pourra offrir plus de commentaires, mais jusqu'à ce que ce soit devant les tribunaux, je ne peux pas répondre plus amplement. Député de Don Valley-Ouest, merci. Ma question est au premier ministre. Pour la première fois en plusieurs décennies, nous avons un gouvernement fédéral. Qui a mis un plan concret de, en place pour les services de garde pour tout le pays, un plan de 30 milliards de dollars pour qui pourrait réduire les frais de garderie à 10 dollars. Ça devrait être une bonne nouvelle pour tous les premiers ministres dans la, le pays. La COVID-19 a forcé des centaines de milliers de femmes à quitter leur emploi et ne reviennent pas aussi rapidement que les hommes. La pandémie a créé une situation catastrophique pour des milliers de, de Canadiens et pour des femmes qui doivent prendre soin de leurs enfants et leurs parents, leurs grands-parents, et souvent, ces coûts sont aux au, au dépens de leur carrière le ministre et le premier ministre ont offert des excuses à savoir pourquoi on n'a pas signé une entente avec le gouvernement fédéral concernant la, les services de garde. Ils ont dit que seulement l'Ontario a un service de garde pour tout, euh, toute la journée, mais la Nouvelle-Écosse euh, en a un programme aussi, donc ce n'est pas vrai. Donc, ma question est, est-ce qu'il croit que c'est important d'avoir des services de garde de bonne qualité, qui sont bien financés? Si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'il ne signe pas cette entente avec le gouvernement fédéral, ministre de l'Éducation? Nous sommes absolument engagés d'avoir une bonne entente pour les Ontariens. On va avoir des négociations cette semaine avec le gouvernement fédéral pour s'assurer qu'on a un plan qui est durable et qui est bon pour les Ontariens et nous permettra d'offrir de, des services de garde de 10 par jour. Donc, on doit avoir notre juste part. On veut arriver à une entente de services de garde à 10 par jour et c'est pour cette raison qu'on travaille avec le gouvernement fédéral. On a augmenté des investissements pour augmenter le nombre d'espaces, 5 milliards de dollars, pour permettre 30 millions d'espaces de plus. 30 000 de plus. 10 000 ont été créés l'année dernière à elle seule, et on offre un crédit d'impôt qui permet de réduire les frais de garderie. Et en raison de l'augmentation fulgurante durant les années, lorsque le gouvernement libéral est au pouvoir complémentaire, merci. Je comprends que le gouvernement a continué l'initiative de rendre accessible 30 000 espaces en service de garde, mais d'offrir plus de places ne fait pas en sorte que c'est plus accessible pour ceux qui ne peuvent pas les payer. Donc, c'est très difficile pour comparer les deux systèmes. Mais maintenant que le gouvernement, le gouvernement fédéral offre un financement par habitant et s'engage à, à financer le programme de manière continue à l'avenir, le, les excuses de la part du premier ministre ont évaporé. Des gens m'ont dit qu'ils veulent qu'on signe cette entente immédiatement. Les municipalités sont frustrées et sont prêts à aller à contourner les activités de remettre à plus tard de ce gouvernement provincial et c'est l'Alberta mené par. Jason Kenney, son idéologie est complètement différente de M. Trudeau, a pu signer cette entente. Comment est-ce que le gouvernement de l'Ontario n'aurait pas pu faire de même? Est-ce que c'est possible que le premier ministre pense que de euh, retarder à plus tard cette entente et de tout simplement signer cette entente juste avant l'élection, que ça va améliorer ses chances électorales? Ministre de l'Éducation, afin de répondre. Alors qu'on reflète sur l'histoire et l'héritage de l'ancien gouvernement libéral, lorsque les libéraux étaient au pouvoir, les frais de garde ont augmenté de 40 40 plus élevé que la moyenne nationale. Et maintenant, nous avons les libéraux provinciaux qui tentent de nous donner des leçons, alors qu'ils ont fait en sorte que les services de garde étaient complètement inaccessibles pour presque toutes les familles en Ontario. Vous êtes complètement déconnectés de la réalité. Le premier ministre travaille très fort à la table pour avoir une bonne entente pour les Ontariens qui fait en sorte que les services de garde soient abordables pour nos commettants. C'est pour cette raison qu'on a rendu accessible plus d'espace. Et c'est pour cette raison qu'on a offert des crédits d'impôt pour réduire les frais des services de garde. Député de merci Mon bureau a reçu plusieurs appels qui sont en colère de la décision d'offrir des tests de dépistage de la COVID-19 pour les gens symptomatiques dans les pharmacies. Les pharmacies sont un endroit où les personnes sont malades et, et, et doivent aller prendre des médicaments, leurs prescriptions et leurs ordonnances, et c'est aussi le cas pour les euh, personnes âgées. Et Certains vont euh, acheter des aliments aussi dans les pharmacies. Les tests de dépistage dans les pharmacies exposent des personnes vulnérables et leurs familles à des cas positifs de la COVID-19. Et c'est complètement illogique. L'IANA a dit ceci. Euh, le, le gouvernement euh, il nous dit toujours qu'ils euh, sont là pour assurer la sécurité des Ontariens, mais je suis en désaccord avec cet énoncé. Ma question est au premier ministre, quand est-ce que le premier ministre va arrêter de se concentrer sur ce qui est bien pour les grandes sociétés et ses amis et se concentrer sur le bien-être des communautés et des Ontariens? Le ministre de la Santé, réponse, On s'est toujours concentré sur le bien-être et la santé des Ontariens, et alors qu'on déconfine la province, la vaccination, la meilleure façon de se protéger, de protéger euh, notre communauté aussi. Mais on doit aussi avoir d'autres endroits où on peut offrir des tests de dépistage en temps opportun. La dernière chose qu'on veut qu'ils se produisent, c'est que des gens qui ont peut-être des symptômes et qui ne se font pas tester ensuite peuvent transmettre la maladie à une autre personne. Donc, euh, on doit permettre à, aux gens d'avoir accès à ces tests de dépistage en temps portant. Ce n'est pas toutes les pharmacies qui pourront offrir ces tests de dépistage en raison de leur emplacement ou de l'installation, l'infrastructure de cet établissement. Mais on va s'assurer que si une pharmacie peut offrir ces tests de dépistage, il y a beaucoup de, de mesures très strictes de prévention des infections, du contrôle des infections, qui doivent être suivies complémentaires. Merci. C'est complètement illogique de demander aux gens qui pourraient avoir des symptômes de la COVID-19 d'aller dans un endroit où il y a plus de gens qui font du magasinage. David, qui est assistant, adjoint pharmacien, ce n'est pas son vrai nom, euh, parce qu'il a peur des représailles, il travaille dans une pharmacie qui est, tout, qui est à côté d'une épicerie. On lui a demandé de faire ses tests de dépistage et parce que le premier ministre a pris cette décision, David sera en contact avec des personnes qui sont potentiellement positif à la COVID 19, il n'a pas reçu plus de formation des pays, il n'y a pas d'embauche de plus non plus pour aider avec cette charge de travail et c'est une personne comme David a perdu son salaire de héros il y a plus de 18 mois. Et David a peur pour sa santé, la santé de ses collègues. Il est aussi préoccupé des clients des épiceries qui seront peut-être potentiellement en contact avec des personnes positives à la COVID-19. Donc, quand est-ce que le premier ministre va arrêter de se concentrer ce qui est sur les intérêts de Charles Dog et plutôt sur les intérêts des Ontariens? Réponse. Le premier ministre est concentré sur protéger la santé et sécurité de tous les Ontariens et je voudrais apporter certains commentaires concernant la question. Premièrement, ce n'est pas toutes les pharmacies qui pourront offrir des tests de dépistage symptomatique en raison de, des restreintes, des restrictions dans l'établissement, l'infrastructure. et les gens ne pourront pas faire du magasiné au sein de la pharmacie s'ils se présentent pour un test de dépistage. Ce test a été approuvé par le médecin hygiéniste en chef et Santé publique Ontario. Il y a des mesures très strictes de prévention de contrôle des infections. Ils auront un endroit dévoué à la collecte des spécimens et on va permettre un décalage entre les rendez-vous et tout cela aura à être fait. Le médecin hygiéniste, Monsieur Moore, a dit concernant les tests de dépistage, il s'attend à ce qu'on ait un très bon partenariat avec nos experts dans les pharmacies et qu'ils pourront faire ces tests merci en toute sécurité. Prochaine question, député de Scarborough-Guildwood. Merci. Ma question est au ministre de l'Énergie, comme vous le savez, grâce à l'élimination progressive de, de l'énergie à base de charbon, nous avons un des réseaux les plus propres et les plus verts. C'est pour cette raison que j'ai été très surprise de lire un article du président du Sierra, qui est responsable de ce même système. Joe Oliver a écrit concernant comment les politiciens canadiens adoptent des politiques très endommageantes pour l'environnement et que les cibles de, établies en vertu de la COP26 étaient complètement vides et seulement euh, des manigances euh, morales. Est-ce que c'est une perspective qui est partagée par votre gouvernement? La question au ministre de l'Énergie. Ministre de l'Énergie, merci. Je suis ravi de dire que notre réseau électrique est 94 libre d'émissions euh, et carboneutre grâce aux travailleurs nucléaires, aux travailleurs de l'énergie. Rappel à l'Ordre, s'il vous plaît. Le ministre de l'Énergie, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Plus de 60 de l'électricité à tous les jours qui est produite, l'épine dorsale de notre système, vient du nucléaire. Ça vient de euh, la centrale nucléaire de Bruce, Darlington, Pickering, et le 25 de plus vient de, du réseau électrique, hydroélectrique. Et il reste 8 qui vient de sources non fiables, non renouvelables, et ça doit être équilibré avec le gaz naturel, et on utilise le gaz naturel pour complé compléter le tout dans ce bouquet énergétique. Complémentaire, j'espère que le ministre arrête d'éviter ma question. L'article énonce que le premier ministre Trudeau et plusieurs premiers ministres provinciaux n'auront pas un ne seront pas suffisamment honnêtes pour euh, euh, dire la vérité aux Ontariens. C'est de votre président que vous avez choisi pour le siéger, M. Oliver. En, euh, cela créerait un tollé au sein de la population et pourrait mettre en danger la survie politique des gouvernements en place. Donc, au ministre, est-ce que vous partagez la perspective que de s'attaquer euh, au changement climatique pourrait réduire notre qualité de vie et pourrait réduire notre sécurité et notre unité nationale? ministre de l'Énergie, merci à la d'en face pour sa question, ce, ce que je crois, c'est qu'on doit avoir un système d'électricité et un plan ici qui est fiable, abordable, qui permet aux consommateurs d'avoir des choix, de faire des choix. Et c'est ce qu'on offre finalement aux consommateurs, et un qui est durable. Ce qu'on a vu, ce que les politiques énergétiques de l'ancien gouvernement libéral et ce que... Est -ce que qu'est-ce qui ont été les conséquences pour créer un régime qui était intenable. Rappel à l'Ordre, député de Scarborough-Gildwood et de York Centre, ministre de l'Énergie, afin de répondre. Peut-être qu'ils aiment bien oublier, mais les Ontariens n'oublient pas toute la situation chaotique qui avait été créés euh, sous leur euh, régime lorsqu'ils étaient au pouvoir. La pauvreté énergétique était un phénomène qu'ils avaient créé. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. ministre de l'Énergie euh, a fini sa réponse. Merci. Prochaine question. Député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. La semaine dernière, le Premier ministre a voté contre une motion qui, dans cette Chambre pour s'attaquer à la crise de l'abordabilité dans la ville de Niagara Falls. Le prix moyen pour une maison, c'est $700 000 pour ceux qui peuvent offrir une offre. Et certaines autres villes ont payé une maison en comptant sans inspection. Et on paie jusqu'à 200 000 plus que le prix euh, du marché. À Niagara, on voit des promoteurs qui n'ont une connexion à la région acheter des propriétés, d'expulser des résidents à long terme et ensuite de rénover les euh, immeubles, les maisons et d'en faire un profit. Et pour ces gens qui sont expulsés, ils ne peuvent pas loyer et payer un loyer, ils ne peuvent pas s'acheter une maison dans un autre. Euh, dans une autre maison de, de cette région. Comment est-ce que le premier ministre peut s'attendre à ce que les jeunes puissent déménager de chez leurs parents et de s'acheter une maison? Est-ce que le premier ministre est d'accord qu'il y a une crise d'abordabilité du logement ici, dans la province, et ce qui est encore plus important, est-ce qu'il va être d'accord pour mettre en place les mesures pour trouver régler ce problème? ministre des Affaires municipales et du logement, c'est la Journée nationale du logement et je suis ravi de répondre à la question du député en cette journée. Comme il se rappellera, en 2019, j'ai été fier d'offrir le projet de loi pour offrir plus de logements, plus de maisons. Notre plan d'action sur le logement qui se concentre sur rendre les logements et l'habitation d'être plus abordables. On a apporté des investissements records dans le système de logement. Et on demande au gouvernement fédéral de payer leur juste part. Je sais qu'ils viennent de reprendre leurs travaux. Et... En dépit de la pandémie, notre plan d'action a créé une grande augmentation dans le nombre de nouveaux projets entamés pour euh, les logements. Et j'en aurai plus à dire cet après-midi alors que je, euh, ma décla... je prononcerai ma déclaration de, euh, ministérielle sur le logement conformément au règlement 101C. On a apporté des changements à l'ordre des précédents sur la liste des billets de députés, tels que Mme Lindo prend le numéro de billet 23 et M. Van prend le numéro de billet 91. Puisqu'il n'y a aucun autre item à l'heure du jour, nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à 13 heures. Merci.